Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui ce sera en fait une vidéo qui va vous permettre de pouvoir savoir Une nouvelle information qui vous permettrait de pouvoir jouer au niveau de votre ordinateur euh, Puisque voilà la chaîne en question parle de tout ce qui est ordinateur euh, Je me permets bien sûr de faire cette vidéo en question Alors euh, c'est par rapport à playstation sony je sais pas si pour euh, la plupart ont déjà entendu parler ou euh, ils ont déjà découvert mais sachez que playstation a mis en place l'application playstation now afin de pouvoir effectuer ou plutôt jouer au niveau de l'ordinateur directement euh, grâce à cela donc sachez que c'est une application que vous pouvez télécharger via le lien euh, que vous voyez ici sinon je mettrai de toute façon euh, une euh, voilà donc dans, dans la description le lien directement afin de pouvoir y accéder d'ailleurs sachez que par rapport aux caractéristiques c'est compatible avec windows et mac normalement minimum au niveau de la configuration parce que voilà il faut avoir un ordinateur pas assez faible mais pas non plus assez performant donc minimum c'est un Windows 7, donc après c'est 8.1 ou 10, avec un processeur 3.5GHz Intel Core i3 ou euh, 3.8 en processeur AMD A10 euh, ou plus puissant donc euh, voilà du plus petit voilà au maximum minimum 300 mégas au niveau de, de, de, la, de la partie stockage au niveau du disque dur et euh, 2 gigas de ram de mémoire euh, au niveau du euh, côté matériel sur l'ordinateur bien sûr un carte, une carte sans pour avoir le son euh, des jeux que vous aurez en fait à pouvoir euh, découvrir par la suite et bien sûr des ports usb qui n'a pas de port USB au niveau des ordinateurs donc voilà c'est la question alors mais sinon euh, sachez que par rapport à cela bien évidemment il faut avoir une connexion internet télécharger l'application PlayStation, playstation now et vous pouvez utiliser euh, soit un câble au niveau euh, de l'ordinateur c'est à dire en USB entre l'ordi et euh, la manette dualshock 4 ou sinon, sachez que vous pouvez également utiliser euh, une clé euh, qui d'ailleurs a été déjà mentionnée au préalable. Euh, la voici euh, qui coûte normalement euh, dans les 25 euros. Voilà au niveau du prix d'achat de cette clé. Euh, C'est ce qui a été annoncé pour l'instant. Mis à part cela, euh, sachez que vous avez également la possibilité de pouvoir euh, utiliser... Euh, voilà l'application ou je dirais plus le service pendant le 7 jours euh, gratuitement afin d'avoir euh, une idée euh, de la situation surtout que par rapport à cela euh, la qualité de la diffusion pourrait en fait des fois changer euh, au niveau des serveurs ce qui peut en fait des fois ralentir euh, l'accès à certains services donc la gratuité vous permet d'avoir un avant-goût euh, concernant euh, l'utilisation de l'application PlayStation Now. Dernière petite chose concernant les caractéristiques, sachez que il ne sera pas en fait ou les jeux plutôt ne seront pas euh, en full HD mais seront en 720p. Donc euh, voilà, faut s'attendre à ce genre de détails et de ne pas compter sur euh, du full hd ou même du, du 4k donc euh, voilà d'un côté la partie spécification du euh, service qui a été proposé actuellement donc je vais vous montrer également en dernier lieu comment l'installer logiquement ce n'est pas compliqué mais on va voir cela également ensemble donc il suffit d'aller sur download de app donc euh, mis à part cela du moment que vous l'aurez fait vous aurez téléchargé voilà PlayStation Now 3.14.21 donc il fait 87.9 MHz ce qui est le cas actuellement ça peut augmenter suite à des mises à jour Mais pour l'instant selon cette version c'est euh, dans les 87 Donc, bien évidemment il suffit de cliquer dessus de l'exécuter on attend que ça charge un petit peu voilà, il faut accepter la licence. Suivant. Et lancer l'installation. Donc, exécuter toujours. Donc, installation des logiciels prérequis. Donc, le temps qu'il y a un chargement. Donc voilà l'application a bien été mise en place, donc PlayStation PSNO on voit bien que euh, avec le petit logo, et on peut terminer avec lancer l'application directement. Voilà donc l'application s'est bien ouverte, bon, on va mettre n'importe quoi, euh Ouais. Donc comme vous remarquez, ça prend un peu de temps pour charger, euh, sachez que du moment que c'est installé, au lieu d'avoir 87 mégaoctets euh, par rapport à l'application, euh, que vous avez téléchargé, ben ça arrive effectivement à dans les 222 euh, euh, voilà en capacité au niveau de votre disque dur donc euh, voilà ça prend un petit peu le, le temps de charger je vois que effectivement c'est un petit peu lent mais voilà donc on est sur l'interface, vous voyez bien que voilà il y a déjà les, les mieux notés, une charted euh, de la surface euh, voilà donc batman euh, street fighter euh, voilà nba donc god of war également donc euh, plein de jeux que vous pouvez en fait en profiter mis à part euh, les jeux je dirais euh, rétro que vous pouvez également euh, utiliser sans aucun problème donc euh, vous êtes bien sur l'interface playstation no mais pas sur la console plutôt sur l'ordinateur euh, mis à part cela euh, comme je disais je redis encore euh, concernant euh, voilà la première utilisation vous pouvez bénéficier euh, de 7 jours euh, gratuits voilà sinon voilà et c'est gratuit de 7 jours sinon sachez que pour seulement effectivement euh, on va dire 17 euros vous avez la possibilité de pouvoir vous abonner euh, par mois ce qui inclut voilà plusieurs jeux mais sinon pour 45 euros vous aurez 35 ou 34 jeux euh, qui fonctionnent euh, voilà avec une résolution euh, comme on a dit dans les 720p euh, maximum donc euh, voilà c'est une interface assez euh, assez bien euh, si on se met en plein écran voilà on est bien euh, on est bien sur l'interface correctement, euh, mais sinon je vous invite bien sûr à essayer et à tester, euh, et je pense que c'est une bonne initiative de Sony de pouvoir faire cela surtout que tout le monde n'utilise pas on va dire les consoles au niveau de de, voilà, de, de chez soi euh, soit voilà suite à un problème de, de télé euh, voilà ou même voilà chacun et ses goûts voilà on utilise plus l'ordinateur que autre chose donc là vous avez la possibilité d'utiliser les jeux de la console sur l'ordinateur sans aucun problème donc c'était la présentation euh, de la nouvelle application PlayStation Now, j'espère que j'étais assez clair au niveau des explications, si vous avez des questions ou autres n'hésitez surtout pas de les mentionner au niveau du commentaire. Euh, surtout. N'hésitez surtout pas également euh, si vous souhaitez avoir plus d'actualités et avoir plus de nouveautés euh, de pouvoir vous abonner afin de les avoir directement en tant que notification et avoir bien sûr le meilleur. Suite à cela, il me reste que de vous remercier de votre écoute et passez une agréable journée.